Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessio je suis développeur système chez Clever Cloud. En bref, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a avec Clever Cloud On est un plateforme as a service, donc on héberge vos applications. En gros, vous choisissez une image de type Java ou quelque chose comme ça, vous faites un git push, nous, on récupère votre code, on le build, on le run, et après, si vous avez euh, des soucis, vous avez besoin d'auto-scaling, des choses comme ça, on vous le fournit. Patch de sécurité, tout ça, c'est nous qui nous occupons, vous n'avez rien à faire, vous vous occupez à écrire du code. Moi, je suis développeur système là-bas, euh, cette conférence est essentiellement que Linux, okay il y aura, je ne connais pas BSD, euh, pour les gens sur Windows si vous avez un problème et que vous n'avez jamais utilisé Linux, faites-moi signe et je vous explique ce que c'est alors d'abord je vais mettre tout le monde à même niveau dans la salle sur qu'est-ce que c'est les systèmes calls, parce que c'est un concept déjà qu'on va, on va, on va beaucoup en parler pendant ce talk, donc du coup les systèmes system calls, c'est, des fois vous avez votre application, votre application elle tourne en user space okay donc il y a deux rings en sur Linux, vous avez le, mode user, le monde user space et le kernel space. Okay Votre application, quand elle a besoin de faire quelque chose, par exemple, écrire dans un fichier ou je ne sais quoi, de faire de l'IO des choses comme ça, elle demande au kernel. C'est jamais elle qui va, qui va faire d'elle-même. Ou alors, vous utilisez certaines options genre map direct IO. Et euh, du coup, elle fait ce qu'on appelle un système call. Donc Par exemple, elle veut ouvrir un fichier, elle veut write un, dans un fichier, c'est un système call. Pourquoi on fait ça ben, En gros, les programmes, comme je disais, ils tournent. Donc, il y, a 3, il y a en gros 4 rings dans vos CPU. Linux en utilise que deux. Donc, le kernel qui tourne en ring 0, c'est là où il y a tous les privilèges. Si vous voulez écraser de la mémoire, allez-y, c'est là-dedans. Okay c'est pour ça que les drivers Linux sont les choses les plus compliquées et les, les parties à sécuriser le plus possible, parce qu'ils tournent en ring 0. Donc, s'il y a une faille de sécurité là-dedans, c'est là où vous, vous exposez la machine. Et par contre, les applications que nous, on écrit, elles tournent dans le ring 3. OK et donc, du coup, elles n'ont aucun pouvoir et elles passent leur temps, en fait, à demander au kernel, du coup, de faire tourner du code, qui, par exemple, du, du code pour faire de l'IO, pour euh, faire ces opérations. Donc, du coup, elles demandent au kernel. C'est pour ça que c'est système call. Les syscall, en gros, dans les architectures IS86, il y en a pour l'instant 547 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ils ont tous leur numéro. Donc, ça, ils sont définis dans le fichier, euh, donc dans la Linux hierarchie, le Linux tree, vous avez dans Linux Arch X86 Entry, six calls, le syscall 64 TLB, qui, euh, TBL, pardon, qui est utilisé à la compilation, en fait, pour générer directement du code. Et du coup, on peut voir qu'ils euh, ont un nombre et un nom, et ensuite leur entry point, donc euh, ce callback qui est utilisé. Alors euh, en gros par exemple, euh, le, le read sur les x86, son, son numéro de code c'est 0 et la fonction qui est appelée au niveau du noyau, c'est 6read, euh, c'est x64, 6read. Et en gros comment ça marche Vous avez votre programme en user space, par exemple là, on va faire juste un write dans un fichier, okay Donc, on appelle la fonction write to bet qui est fournie par notre gélipsé, ok mais en fait elle wrap le, le call à write, pour, parce que la gélipsé, en fait vérifie des permissions, des choses comme ça. Ensuite, elle va appeler du coup au niveau du kernel, donc elle va faire une interruption software, en gros vous, le kernel a deux types d'interruptions, vous avez des interruptions qui sont de type hardware par exemple, votre CPU fait une division par zéro, il a une interruption de type hardware, ensuite il y a des interruptions de type software qui sont plus faciles à catch, et, et euh, du coup les system call c'est le numéro 80 de tête. Et du coup, on, a, on regarde dans, la, dans ce qu'on a... Donc, l'IDT, c'est le un Interruption Di euh, euh, table. Interruption, je ne sais plus trop quoi, table. Et on, du coup, il voit que c'est un système call parce qu'il regarde à 80 et ensuite, il va chercher le bon système call derrière. Donc là, euh, du coup, c'est cette interface-là et ensuite, on appelle syswrite. Et derrière, le kernel, après, renvoie... Les, euh, les résultats qui ont été faits par le syscall. Par exemple, write, vous le donnez votre buffer, vous donnez sa taille, vous donnez son, son adresse, le kernel le prend, okay, écrit ce qu'il a à écrire, et ensuite vous renvoie votre code de retour pour write. Si c'était un read, il remplirait le buffer et vous rendrez le buffer rempli. Okay. Et certains appels de syscall sont bloquants. Et en gros, les syscall, c'est la capacité aujourd'hui de vos applications de qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Okay. C'est vos applications, elles vont utiliser plein de syscalls pour arriver à faire des trucs, et vos applications sont limitées par le nombre de syscalls qui existent. Apparemment, on en a assez pour faire plein de trucs cool. Ok, maintenant que tout le monde est à même niveau sur les syscalls, on va pouvoir rentrer dans... Qu'est-ce que c'est que les Linux containers Alors, les Linux containers, on nous a dit, c'est de la ressource... C'est l'isolation de ressources, ok Donc, il n'y a pas un driver de virtualisation. Il n'y a pas... Euh... On ne va pas retoucher le kernel pour que lui devienne un hyperviseur. Okay on n'a pas d'hyperviseur ni rien. On fait juste de l'isolation de ressources. Donc, on prend les ressources de Lost et on les, on les isole. Okay ça, on peut le faire grâce aux namespaces, aux six Il y a d'autres features comme Shroot et des features du kernel au niveau de la sécurité, comme cette comp et, euh, à part mort, ou des choses comme ça. Alors, du coup, les namespaces... Euh, non, d'abord, c'est les Schrutes. Alors, Shroot, en gros, c'est... Vous avez votre... Euh, votre, folder, de, votre tri de, de votre file system et vous voulez changer en fait de racine, ok, être dumpé ailleurs donc vous avez cette all route root ok, et du coup là ici vous avez créé un nouveau file system avec euh, par exemple makeOSC ou euh, des bootstrap ou des choses comme ça enfin, makeOSC euh, wrap des bootstrap et du coup vous faites juste euh, vo votre nouveau répertoire shroot dans ce nouveau répertoire et là vous exécutez la commande que vous voulez, ok Super simple. Et, en gros, Schroot ne fait pas grand chose de plus. Hein. Je veux dire, si on regarde son code au niveau du kernel, alors, en gros, qu'est-ce qu'il fait Il regarde, alors, les, euh, les flags lookup follow, lookup directory, des choses comme ça, c'est juste au cas où vous avez des, euh, des liens symboliques. Donc, il veut, là, lookup follow, c'est pour lui dire, va jusqu'au bout du lien symbolique. Okay rien, de trop, rien de trop compliqué. Il choppe votre PAF, du coup, le at fdcwd, c'est juste, un, juste une constante pour dire si c'est un chemin relatif ou pas. qui okay, Rien de trop compliqué. Il lui passe les lookup flags, et ensuite, on récupère l'inode, donc les inodes et les dntries. Euh, un inode, c'est une structure qui va référencer un fichier dans votre, fa... enfin, dans, dans votre disque. Okay et les dntries, en fait, c'est un regroupement d'inodes. Truc basique. Donc, si vous avez un fichier qui est plus gros que, que certaines pages mémoire, des choses comme ça, et ben du coup, un dentry en fait va regrouper plusieurs inodes en fait qui pointent vers le même fichier, enfin vers des bouts du fichier. On vérifie les permissions, ok Donc euh, là, c'est, euh, est, euh, oui, est-ce qu'on a le droit de changer de directory ou des choses comme ça Parce qu'après un shroot, on peut faire un change dir. Si ça passe pas, on fait un goto vers euh, le résultat d'erreur. Alors oui, les gens dans le kernel utilisent les goto pour éviter les imbrications de if. Voilà, vous aurez découvert comment on gère les, les erreurs dans le kernel. Après, euh, derrière, on vérifie en fait le namespace, euh, use, le user namespace, donc justement ce qu'on va parler après. On vérifie que c'est le bon. Et ensuite, on vérifie qu'il a une capabilities sysroot. Okay en gros, les capabilities... Euh, euh, c'est cap, quoi déjà Capsh. Pardon les capabilities, ça par exemple, c'est les capabilities pour mon user. J'ai toutes ces capabilities là. En gros, c'est juste des flags en fait, qui sont passés au noyau pour savoir si vous avez le droit de faire des choses ou pas. Okay. Chaque user a son propre, ses propres capabilities. Okay. Et notamment, euh, root en fait, a le plus de capabilities. Et en gros, là, du coup, dans moi, ce que je demande, c'est est-ce que j'ai le, si le droit de faire un shoot. Ok Donc il me faudra donc, sûrement des droits de sudo, des choses comme ça. Et ensuite, on fait un set route fs route et là-dedans, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change en fait, de racine. Okay bon, alors, je, vous en, je vous ai grisé la partie spin-lock et des choses comme ça. Le spin-lock, c'est juste euh, une, une mutex à attente bloquante. Okay les mutex et les sémaphores, vous pouvez en sortir et faire autre chose derrière. Le spin-lock, c'est vous êtes bloqué dessus. C'est beaucoup utilisé dans le noyau. Généralement, on utilise les spin-locks pour... Euh, euh, quand ça nous coûterait trop cher, en fait, de refaire un schedule derrière, changer de task et en fait revenir. En fait, c'est mieux d'attendre continuellement et de pouler la data. OK, donc les namespaces, eux, ils sont arrivés plutôt tard dans le noyau, en fait. Ils sont arrivés dans 3.8. C'est une feature à la base qui était faite pour la sécurité. OK, l'histoire les... des containers s'est arrivée bien plein plus tard. Du coup, les namespaces, à quoi ils servent, en fait, c'est à donner la propre vue du système pour un process. OK, que le process, ne... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les syscalls, on va les exécuter. Et ensuite, on va juste passer un filtre en fait, sur les résultats des syscalls Donc du coup, par exemple, je ferais un PS ou des choses comme ça. Bon, je, je, euh, PS n'est pas un syscall en lui-même, mais le syscall pour, euh, qui sont utilisés par PS, okay, donc la fonction qui, euh, la, le, le binaire qui permet de récupérer tous les résultats dans, euh, des process qui sont en train de tourner, on va filtrer juste ces résultats-là. Okay Et du coup, chaque process... Dans, euh, dans, dans votre noyau et dans son propre namespace okay donc il y a un namespace qui est global pour tout le monde okay mais un process peut demander à être placé dans un autre namespace juste à lui, comme ça il verra pas ce que voient les autres okay mais par contre un, euh, un process qui est dans le namespace root okay, donc tout en haut et peut voir par contre lui, enfin, le, un process qui est dans un autre namespace okay c'est une architecture en arbre en fait les namespaces, pour l'instant, on en a euh, du coup 7 si je me trompe, non, euh, 8 8 pardon, <rire> et du coup, euh, ces namespaces-là, donc on a UTS, namespace, IPC, PID, IPC, euh, ah non mais IPC deux fois, ouais. je me disais aussi, Network, User, Mount et C-Group, euh, en fait, ils ont tous un, un code derrière, Okay, pour pouvoir les appeler. Donc, par exemple, si je veux faire un UTS Namespace, je vais passer un flag qui s'appelle clone new UTS. Donc, on va créer un nouveau Namespace de type UTS. Okay. Du coup, ça, comment on peut s'en servir Alors, euh, Pour utiliser une Namespace, on a une API pour ça. Donc, en gros, un, on a trois syscalls qui nous sont fournis. On a un share, clone et set new Namespace. En gros, Clone, du coup, il crée un nouveau process. Ah, je vais lui passer des flags dessus, ok Donc, les flags qui sont présentés là, Clone New ici, Clone New ici, et je peux lui passer aussi des signaux que seul le child, du coup... En fait, Clone, c'est basiquement un fork dans lequel vous pouvez changer votre contexte d'exécution, ok Il fera la même chose que fork, mais vous, changez, vous pouvez demander des nouveaux namespaces. Et... <rire> Euh, par contre, à l'inverse de, de fork, clone lui, vous pouvez partager la même zone mémoire de, au niveau stack, okay des choses comme ça. Euh, unshare lui, ce syscall là, il va être sur le process en lui-même, donc on ne va pas créer un child en fait, on ne va pas faire un fork, on va juste être sur le process et lui dire je veux des nouveaux namespace. Donc je veux par exemple unshare le clone new le clone okay new PID. Il euh, y a, a un binary aussi qu'on peut utiliser dans des scripts. On fait juste unshare PID. Donc en gros, si je fais euh, unshare... Euh, C'est lequel euh, Net, est-ce qu'il y a net Si j'ai unshare PID, à mon avis... Ah, oui, forcément. Euh, pardon. Je me rate une fois sur deux. Ah, nickel. Et donc, du coup, si je fais un ps, à mon avis, Canot allocate memory ça se de... Ah oui, il n'y a même plus assez pour... Euh, "-p", c'était quoi ouais, c'était bien pied. Il pourquoi a pas quand même Bon, en tout cas, il y a son nouveau namespace, lui. <rire> Attendez, si on fait un share de plutôt "-u", UTS, à mon avis... Voilà, donc, mon, euh, mon user avant, c'était euh, escanor, et maintenant, je deviens root parce qu'en fait, j'ai changé le namespace grâce à share. Okay. Unchair, vous allez plutôt l'utiliser dans des script files. Okay. Sinon, vous allez plutôt utiliser clone. Euh, tac. Et du coup, euh, cette new namespace, en fait, c'est on va prendre un process et on va lui dire de rejoindre un nouveau namespace. Euh, un, un namespace déjà existant, pardon. Du coup, on lui passe un file descriptor. Et ce file descriptor-là, du coup, il est dans slash proc. Alors, attendez. On va faire comme ça. Est-ce que... Alors, slash proc en fait, c'est le procfs, donc c'est utilisé par le noyau pour stocker, en fait, les informations des process. OK C'est... Derrière, ça donne des kernels object. Des cas object, je ne sais plus le nom. Et du coup, chaque process a son... Son, euh, son folder, du coup. Donc, je vais en prendre un au kiff. Ouais, ouais. 5.30. Ça me paraît bien. Donc là, il y a toutes les informations au niveau euh, du process qui tourne, donc par exemple les six groupes et les choses comme ça. Et un super directory qui s'appelle NS. Et là-dedans, à mon avis, il faut être sudo pour. Oui. super. Là-dedans, en fait, vous avez tous les namespaces, vous savez lesquels sont activés, en fait. Et le lien ici, ce, nom, ce nombre-là, c'est le namespace. Euh, C'est le file descripteur du namespace. Okay Donc, si vous avez des process qui sont dans le même namespace, ces nombres-là doivent être les mêmes. Okay euh, du coup, tac, euh, je vais un peu. Pas besoin de ça. Donc, du coup, par exemple. Euh, si vous avez un script file ou des choses comme ça, avoir votre programme, vous allez regarder dans Proc le, le process que vous avez lancé avant, le process que vous, que vous voulez rejoindre. En fait, vous regardez dans son fichier, enfin dans son dossier NS, vous regardez le bon le bon lien en fait. Donc par exemple IPC des choses comme ça. Vous faites un read link dessus, vous chopez le numéro et vous faites set namespace le numéro. Euh, le zéro c'est un flag. Je ne plus trop à, à quoi il sert. Et derrière, après, vous allez rejoindre, du coup, ce namespace-là. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Okay vous serez dans ce nouveau namespace. Alors, au niveau des namespaces, du coup, on a le user namespace. Le user namespace, c'est celui qui est arrivé le plus tard. Le user namespace, en gros, il vous permet de changer le user dans lequel on est actuellement. Donc, par exemple, euh, en... Alors, si je cat... ETC, Normalement, c'est pas terrible ça. Voilà, route, vous voyez ce, ces deux nombres là, c'est ID 0, euh, JID 0. Ok? Moi qui suis, euh, escanner, du coup, normalement, si je fais un, juste un ID, voilà, escanner, lui qui est un user qui n'est pas dans le route, il a des nombres supérieurs à 0. Tout nombre supérieur à 0 n'est pas, pas dans route, route a un nombre 0. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est être dans un namespace dans plusieurs namespaces, et demander en plus à changer d'user. Ça c'est possible notamment avec Docker, vous pouvez le faire, vous pouvez changer le user. Et du coup, comme on a dit, avec les, les capabilities, on peut demander à être avec un, nouvel, un nouveau user, mais avec moins de capabilities. Okay Par exemple, un user qui n'a pas le droit de se root ou des choses comme ça. Chose que root a le droit de faire. Okay et du coup, il euh, y a un super fichier... Euh, dans le proxy kernel overflow uid Donc, si vous créez un nouveau euh, namespace user, il y a de grandes chances que vous ayez ce nombre si vous n'avez pas créé le user. Et ça, en fait, c'est juste, euh, comme vous n'avez pas défini le user, vous chopez ce nombre-là bizarre. Okay. Et le user namespace, en gros, il va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités, okay, route, par exemple, alors que vous ne le n'êtes pas, à la base. C'est comme ça que les, les containers arrivent à lancer des commandes route dans leur endroit, Ok on, voilà. Généralement, on leur fait un shroot et comme ça, c'est à l'intérieur qu'ils peuvent faire leurs ondes. Le PID namespace, en gros, il vous permet d'avoir un nouveau PID. Donc vous avez, mais il n'y a que lui qui peut voir ce PID-là. En gros, vous avez, euh, le, au niveau du host, on verra toujours l'ancien PID, mais lui, quand il fera un ps ou getPID ou des choses comme ça, en fait, on réécrit le code de getPID, on vérifie s'il a un PID namespace. S'il en a un, on filtre son appel et on lui donne, par exemple, un Enfin, son, son, son PID à lui de son namespace. Pourquoi je dis 1 en fait C'est parce que quand vous êtes dans un PID namespace, le premier process qui est dedans, dans ce namespace là, chope le numéro 1. Alors après, ça s'incrémente. Euh, euh, vous pouvez aussi faire, des, euh, des appels enfin, faire de la récursivité sur les namespace. Donc vous pouvez avoir un PID namespace, de PID namespace, de PID namespace. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. Euh, le UTS Namespace, lui, c'est pour changer les retours de Uname. Uname, en gros, c'est votre nom système. Donc là, par exemple, c'est Samia. Donc ça, ça doit être mon, mon ID Network. Okay. Donc euh, si vous voulez me choper sur le Network, à mon avis, mon PC devrait s'appeler Samia sur le Network. Ne me faites rien, s'il vous plaît. Et du coup, ça va permettre de changer ces informations-là. Alors, c'est utile ce namespace-là, surtout si vous voulez faire de la configuration. Okay donc, euh, par exemple, vous avez un fichier de configuration qui, qui applique des choses en fonction des namespace. Faire un UTS namespace et changer les hostnames de tout le monde, ça va faciliter beaucoup votre, euh, votre script. Et voilà. Ah oui, c'était le domain name en gros. Et le node name qui est euh, donc le node name, c'est euh, mon network node hostname. Alors je sais que vous voulez voir du coup un, un, un compteur from scratch. Alors, là vous priez le dieu des démos pour moi que ça marche. Alors, ok. Ça c'est un bête, euh, je ne sais plus combien il fait de, de lignes. Il fait 181 lignes, ok, donc il est, il est tout bête ce, ce, ce fichier de source, cette, ce fichier de démo. Tac, euh, donc en gros, qu'est-ce que je vais faire Allez, je pas une main. Alors. OK, on part sur le main, du coup. Donc, vous voyez, j'utilise clone, OK Ici. Donc, sur clone, je, euh, je lui passe un callback, OK Le childfunk, qui est défini, en fait, juste au-dessus. Le child childfunk est ici, okay Qui retourne juste un in basique et qui peut prendre autant d'arguments qu'il veut. En gros, ce sera le nouveau main du child, OK Avec ses nouveaux namespace. Ce que je fais, du coup, c'est que le clone, je lui passe, en fait... Ces nouveaux flags, donc là, je lui dis, ben, je veux tous les namespaces qui existent. Okay. Donc, Clone New ATC, Clone New PID, IPC, vous allez le voir juste après. Le namespace de mount, en fait, qui s'appelle Clone New Namespace, c'était le premier, en fait, à avoir été ajouté dans le noyau. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas clown, euh, clown, Clone New Mount. Et euh, Clone New Network, euh, on va le voir après. Et après, les signaux qui, sont, qui peuvent être catchés par votre child. En gros, c'est un child, vous n'avez pas défini ce signal, il le recevra jamais, ok Il y a un qu'il et c'est terme lui c'est obligé qu'il le reçoive, mais sinon, tous les autres, ils veulent les ignorer. Et là, je lui passe un argument, qui est juste le hostNake qu'on va définir, du coup on va voir un peu, qu'est-ce que fait Alors Chile, du coup, lui il sera dans ses nouveaux namespace. donc du coup, je vais récupérer l'argument que je vais passer en command line, donc le premier, et je vais faire set un hostname, donc changer la valeur de uname. Bon, je vais passer un sterlens, parce que c'est pas comme en Java, j'ai pas un pointeur sur la taille de la string. Euh, je vais print son PID, okay, parce qu'on on sera dans un namespace PID, donc normalement on devrait voir un. Print son non name, donc normalement le non name que je vais, je vais changer. Et là on voit que je fais un change root fs... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait c'est pas ça que je voulais faire. Change root fs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, basiquement là-dedans, je fais juste un shroud dans rootfs fs et change there. Ok Root fs. Euh, pardon, non, c'est pas ça que je voulais faire. Rootfs, fs, en gros, euh, il est là. Donc, root c'est juste un truc que j'ai. C'est un, un file system que j'ai généré avec MKOSI. Je crois que. Oui, c'est ça. Hop. MKOSI, donc du coup, cette commande qui vous permet, en fait, qui rappe derrière, euh, vous pouvez créer un file system de type Fedora, Debian, Omontu, Arch, OpenSUSE, je ne sais pas ce que c'est cette distrib. Maggie, hein. il y a des gens dessus Non, personne. Bon. Je suis désolé si j'ai du mal de cette, de cette distrib. Euh, ok, et donc du coup, il y a vous, ça, vous pouvez l'utiliser euh, juste... Vous n'avez pas besoin de moi pour l'utiliser, ce truc-là. Et euh, vous ferez juste... Par exemple, si vous voulez générer une image Debian, c'est bon à savoir, il vous faut leur package manager. Si vous voulez gérer... Enfin, il faut que vous l'installiez. Si vous voulez faire une image de SUS, il vous faut OpenSUSE. Du coup, on fait ce chain route au fait. Donc, on se shroute et on fait ce, ch ce changeir pour se placer à la racine. Et après, basiquement, on ne fait rien d'autre, je crois. Attendez, je ne suis pas dans le bon code... Ah oui, si je vais mount proc, pourquoi Parce qu'en gros, la commande ps et top, elles ont besoin de flash proc. En fait, elles se basent sur ces informations-là. Comme on, est dans une, on a shrooté dans un nouveau file system, proc n'est pas là, okay donc en gros, je vais faire un mount d'un nouveau proc. Comme ça, on va pouvoir utiliser la commande qui est, euh, ps ou, ou top. Et exec-vp, euh, alors la différence entre exec VE et exec-vp, je ne sais plus du tout, mais ça lance un nouveau enfin enfin, un euh, une nouvelle commande. Et cette commande-là, donc child-command, euh, child command, elle est là, donc en fait, je vais lancer un bash. Donc là, vous priez le lieu des démos. Euh, non, je fais ça. Hop, donc, le truc s'appelle démo. Ah, non, attendez, c'est pas comme ça qu'on le lance. Du coup, il faut être sudo, de toute façon, c'est pour ça qu'en fait, on, tout, le clone, il, vous faut, euh, il faut être sudo pour le, pour le faire. Okay c'est pour ça que Docker, notamment, a besoin des droits de sudo. Okay Même appliquer des namespaces ou des choses comme ça, il vous faut des droits de sudo. Et là, je vais appeler ça, du coup, moi, Snameboxer de Luxembourg. Ouf, ça marche. Donc, du coup, là, je suis dans un container, ok Enfin, dans un container. Je suis dans un process à qui on a appliqué des namespaces. Ok En gros, son PID est de 1. Son parent c'est 0. Ça c'est très marrant, ça que son parent soit zéro. Mais en vrai, c'est un, un leak qui a, il n'y a pas vraiment de solution en fait à ça. Du coup, si je fais un uname-1, un j'ai voxy, ok, qui est ici. Donc j'ai changé son uname. Un Et euh, du coup, si je fais un PS, donc comme on a l'habitude de faire dans nos jolis conteneurs Docker, je vois que moi. Alors, du coup, euh, il s'est lancé avant PID. Donc, vous voyez qu'en fait, son PID, au niveau de Lost, bah, il existe toujours, en fait. Donc, normalement, si je fais un ps un grep, euh, du coup, bash. Voilà. Si, au niveau de Lost, bah, c'est toujours le même PID, 30 280. Okay Par contre, on y, dans le container, j'ai un PID 0. Okay on, a, et on lui donne une nouvelle vue, on applique un filtre, en fait, sur les six calls qu'il fait. Et du coup, euh, si on va... Donc, pareil, si on fait un top, il n'y okay, a que lui. Et euh, du coup, je me suis fait shrouter. Donc, normalement, je, si, si je me mets... Ah je suis déjà à la racine, si je fais un CD, hop, je, je ne remonte pas. Okay Alors, shroot ce n'est pas vraiment la, la meilleure des solutions en, fait, en termes d'isolation. Il euh, y a beaucoup de failles de sécurité liées à ça. Je ne suis pas expert sécu, donc je peux pas vraiment vous en parler. Okay Allez voir les experts sécu, vous en largement mieux que moi. En tout cas, si vous avez des systèmes BSD, des choses comme ça, les jails sont meilleurs. Le, le code Shroud pour les jails est largement meilleur parce qu'il fait beaucoup plus de vérifications que le Shroud sur Linux. Du coup, il était beau notre container. Mais on n'a pas fini. Tac... Euh ça je vais le piler, ça je vais revenir, hop. Du coup, euh, IPC Mainspace, bah, lui, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est changer euh, les, les, les ressources que vous avez utilisées quand vous faites de, de, de l'IPC, ok J'en ai jamais fait, donc euh, je vous le dis de suite. Vous faites, euh, en gros, ce qui permet de changer, ça je sais, c'est l'IPC des sémaphores, les message queues, et euh, la mémoire partagée, en fait. Je pense que c'est utile pour les gens qui utilisent des bus ou des choses comme ça chose que je n'ai jamais vraiment utilisé. Et en gros, ça permet d'éviter des collisions au niveau de ces noms-là, par exemple, euh, sur euh, plusieurs applications qui font de l'IPC. Mais globalement, euh, je crois que personne n'utilise ce truc, sauf les gens qui utilisent des bus. Le network name, euh, namespace, en gros, lui, vous permet d'avoir un nouvel stack network. Okay donc en gros, vous allez avoir une nouvelle interface, même loopback, donc L0, qui vous permet de faire le localhost en fait, ce sera à nouveau, ce ne sera pas le, le, le, le, le loopback du host. Et vous n'allez pas partager les routing tables et les IP tables. Okay ce sera des nouvelles euh, IP table rules, notamment Docker, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, pollue, mais ce n'est pas vrai. Il rajoute des règles de, dans les IP tables. Donc en gros, euh, je vois que c'est... Space... Lui, par contre, vous permet en fait, donc, euh, de. Quand vous faites des mounts dans un namespace, vous allez toucher en fait euh, que le namespace en lui-même, et les autres, l'host le, ou des choses comme ça, ne seront pas pollués pollué par les mounts. En gros, si je fais un mount à l'intérieur, et que je suis au niveau de l'host, si je fais un mount derrière, ici, normalement, je serais capable de le voir. Okay Alors en grand, ça ne rend pas très bien, parce que moi, je fais un colonne de mount. C'est pas terrible, je suis désolé. Et, euh... <coughs> Du coup. Euh, tout, tout mount, euh, on peut faire du, euh, ce qu'on appelle un cherry subtree, ok. Donc euh, dans ce tree cher, vous allez, euh, en gros, sur les mounts, vous pouvez avoir des events, okay, qui sont renvoyés. Et avec les mount et les, le, le namespace mount, en fait, on peut arriver à faire des trucs marrants, du genre des master workers et être prévenu en fait quand vous rajoutez, par exemple, vous faites un mount d'un nouveau disque et après ça va se propager en fait dans tous les autres mounts namespace. C'est plutôt marrant à faire. Du coup, juste je vous montre, en fait, euh, sur, un, un, sur un network, donc je relance la démo, juste... Euh, non, en fait, on va pas faire comme ça, on va faire le sudo Donc, par exemple, IP, je l'avais pas, c'est moi qui l'ai fait, en fait, et pour faire ça, du coup, je, fais juste, je me mets au niveau de l'host, je fais un sudo root euh, apt install IP dans le rootfs, OK et vous voyez qu'en fait, il n'y a que son, son interface network à elle, okay et si je reviens dans le code, alors cette partie-là de la démo ne marche pas, mais en tout cas, dans l'idée c'est ça, je vais vous expliquer juste pourquoi ça marche pas. Donc en fait, au niveau du host, ce que vous faites, c'est que vous pouvez euh, créer ce qu'on appelle une, un, une virtual interface. Okay Donc En gros, c'est un canal. Hein, et vous passez la virtual interface dans le, le container, l'autre au niveau du host, et en fait, il va y avoir un routing qui va se faire, et tous les paquets qui rentrent ont, en fait, au niveau de cette virtuelle interface vont être redirigés au niveau de votre container. Et si vous voulez joindre plusieurs containers ensemble, vous utilisez BRCTL et vous faites un bridge. Okay. OK, les control groups. Les control groups, c'est pour lier des process entre eux. Okay. L'idée, c'est de tous les trouver, de tous les, les joindre ensemble, et de les contrôler tous. Un peu le genre l'anneau unique. Et du coup, euh, pourquoi on a ça en fait Pourquoi ça existait comme feature C'est parce que avant, dans, avant que les six groupes arrive, des, grou des groupes de process, ça n'existait pas. Okay on ne pouvait pas faire des groupes de PID, des choses comme ça. Le seul truc qu'on avait, c'était que les TTY sont partagés, donc en fait, vous mettez les mêmes. En fait, quand vous faites des forks ou des choses comme ça, le TTY, en fait, est enfin, on a la même référence. Donc du coup, si vous voulez ordonner des, des choses sur un, sur un groupe de process, bah, vous passez par ce TTY-là. Euh, après, on avait la notion de parent-child, okay, mais ça ne suffit pas vraiment. Et euh, sinon, on peut faire en fait, un nouvel utilisateur et tous les process seront liés à cet utilisateur-là. Mais ce n'est pas forcément une super option okay, pour lier des process entre eux. C'est pour ça qu'on a inventé les C-groups. Alors, les C-groups, en gros, c'est une hiérarchie okay, qui va vous permettre de mettre des process à des endroits de cette hiérarchie et de restreindre les ressources que, sont, que vont utiliser ces process. En gros. Donc quand vous faites un Docker, même limite ou des choses comme ça, ça va euh, du coup toucher le, le Memory Controller. Euh, c le, les six groupes sont en version 1 et euh, bientôt la 2 qui sera appliquée. On a plusieurs euh, types de contrôleurs. Et pourquoi on a besoin de ça, en gros, comme je vous disais, ces groupes de process, c'est parce qu'avant, de, des choses comme PRCTL, ULimit et PRLimit, en fait, ça va restreindre l'host, okay mais pas au niveau du process. Okay la granularité, c'est jamais au niveau du process. Alors, sauf, vous allez faire un pair limite, mais ça demande que le process soit déjà lancé, ok? Et ensuite qu'on applique, en fait, les, euh, les, les restreintes euh, à ces process-là. Mais le truc de pair limite, c'est qu'il y a un moyen d'enlever ces limitations. Si, les, si on utilise un certain flag dont j'ai oublié le nom. Et en gros, on peut s'en sortir. C'est une chose qui est impossible dans un C-groups. Si vous êtes dans un c c'est impossible d'en sortir. Je vais me faire taper dessus si quelqu'un y arrive. Du coup, des six groupes, on en a plein. Donc, on a cas, euh, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, limiter la consommation de CPU pour certains process, limiter euh, la mémoire, activer les huge tables, okay, donc passer de table de 4 kilobytes, euh, ouais, c'est ça, 4 kilobytes à plus grosse, de MB ou des choses comme ça. Peut-être que les gens qui font du Hadoop et des choses comme ça le font. Euh, changer, le, oh, pardon, changer la priorité des threads. Euh, le contrôleur PID, ça a été le dernier qui a été rajouté. C'est pour limiter le nombre de process dans un cgroups et c'est pour éviter les fork bombes Vous savez, ces process qui passent leur temps à cloner, cloner, leurs font pareil. C'est ce qu'on appelle une fork bomb. Donc le but, c'est tuer la machine. En gros, si vous appliquez un cgroups de type PID, normalement, vous évitez ce genre de cas. Et en gros, là, ça va être très marrant. Les cgroups, en gros, ça utilise le groupe fs. Le cgroup fs. Alors, tac, tac, tac, euh, voilà, je suis déjà dedans, je vais juste remonter. Alors, je suis dans 6FS, 6 groupes. 6, group. 6 euh, c'est pour Système, c'est le 6FS, donc c'est là, en gros, pour les gens qui se sont déjà posé la question, est-ce qu'il existe genre, une base de données pour le kernel ou des choses comme ça Pas vraiment, en fait. En gros, on utilise le file system pour ça. Et si on veut changer des comportements ou des choses comme ça, on change les valeurs dans certains fichiers. Et en gros, voilà, vos contrôleurs sont là, dans 6FS, 6, 6 groupes. Okay, donc Ce truc-là a été mount, donc si je greppe les six groupes, il y a du coup un mount qui est fait pour chacun des contrôleurs, donc memory, PID, des choses comme ça. Sauf on va voir ça pour les six groupes B2, il n'y en a qu'un seul. C'est là le changement qu'ils ont fait. Et du coup, si je rentre à l'intérieur de memory par exemple, donc limiter la capacité mémoire pour tout un groupe de six groupes, de, six groupes, de process dans un six groupes, on a tous ces fichiers-là, ok donc, par exemple, on, a, on peut faire un cat memory limit in bytes, ok Et là, par exemple, il y a cette information-là qui est le nombre, en fait, en bytes de, que vous pouvez allouer. Et si je veux changer ça, j'ai juste à faire un écho dedans, ok Tout basique. Si je veux créer, donc, du coup, faire cette architecture en tri, ok Donc, changer le genre, euh, avoir euh, des valeurs différentes juste pour un petit groupe de process. Ce que j'ai à faire, en gros, c'est juste un dire. Bon, je vais appeler ça Voxy. Ah oui. C'est pas terrible, ça. Donc là, vous pouvez vous dire Voxil est là. Il m'a déjà populé tout. OK. Et en gros, si je veux attacher des process dans ce namespace-là, je vais juste faire un écho dans le fichier task et le fichier si grosse proche. Je vous le demande pas ici parce que je ne vais rien mettre dedans parce que je connais pas, les... j'ai pas un process à attacher dedans. Mais par exemple, si on se met au niveau de la route, en gros, tous les process sont dedans. Donc si je fais un écho task, voilà, tous les process sont dedans. Euh, Peut-être pas une idée. Le 1 il y est. Ouais, même le 1. Okay Donc même init il y est. Notamment le PID namespace qui vous donne le droit de 1 en fait. Euh, 1 c'est le c'est init. C'est du coup, si vous avez des zombies ou des choses comme ça, normalement ils sont censés être rattachés sur un. Okay C'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui utilisent Supervisor D ou des choses comme ça pour, euh, pour avoir un micro à l'intérieur des conteneurs, pour tuer des, des anciens process ou des choses comme ça, parce que sinon personne ne va le faire. On va avoir des process zombies. Allez voir. Euh, quoi s'appelle déjà ton, ton truc YouTube tu ah, Quoi neuf Docker Il fait une très bonne vidéo là-dessus. Des trucs what the fuck de Docker. <rire> Non, vrai, ça me fait trop rire. Et donc, du coup, on voit que même SystemD, lui aussi, s'en sert pour tracer les process. Donc là, normalement, vous avez tous vos services SystemD. Alors, du coup, euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qu'on va faire, voilà. C'est juste, on va essayer de rajouter, du coup. Alors, moi, normalement, j'ai cette, cette fonction-là qui s'appelle setup -Group, ok Donc, j'ai juste créé un c -Group dans Memory qui s'appelle Demo OK euh, je vais lui poser une ressource de... Bon, je choisis ce nombre-là. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, là. celui-là. Et ensuite, je vais rajouter mon numéro de process, donc mon PID, dans le fichier cgroups-prox. Comme ça, tous mes child, donc euh, qui est ici, là, tous les child que je vais créer seront directement attachés dans le cgroups. OK Si vous le mettez dans task, ça ne le fera pas, ça. En fait, ça, ça se fait au niveau des threads groupe. Alors, attends... Tac, donc du coup, et après je close, bon, bref, euh, où est-ce qu'il est déjà ce code Donc ça je vais le faire au niveau du parent, tac, du coup là il faut que je libine, on va faire un handicap proper, bref, tac, euh, c'est quoi ce bordel 20, oh, finesse, pourquoi j'ai touché le code C'est quoi que j'ai touché Oh, j'ai inversé, hop, hop. Bon, on va faire ça à l'arrache. On m'excuserait. Euh. Et voilà. Alors du coup, si je vais dans mon Sigroup FS Memory, non Sigroup, pardon. Je vais dans Memory. Tac. Est ce que Du coup, là, si je lance en pardon en sudo la démo, euh, je vais faire un vaccine. Hop, donc là normalement j'ai mon démo CG qui est là, ok, c'est Cgroups. Normalement là-dedans j'ai mis ma memory limiting in ok, donc le nombre plus petit, il arrondit en fait, hein. je, je crois qu'il prend que des puissances de 2. Et dans Cgroups Prox, j'ai rajouté mon PID, donc 952. Et du coup, donc là-dedans, si j'exécute un fichier au niveau du home, donc là, on a appris que ça marche, même limite, qui lui fait juste des allocations, je crois qu'il alloue 50 bytes, voilà. Alors, il y a bash aussi derrière qui doit consommer, et en gros, on voit que j'ai essayé d'allouer, euh, là, je n'arrive même pas à allouer plus de 3 bytes, okay. Du coup, en gros, les cgroups, euh, comment ça va gérer quand vous dépassez les, euh, les valeurs du cgroups ça va être, en fait, soit vous... Pour memory, c'est le wound killer qui va arriver. Okay Donc, euh, cette tâche qui est lancée en, en tâche de fond et qui vérifie que votre process n'a pas dépassé. S'il l'a dépassé, vous prenez un kill. Et sinon, ça va être... en, en ça va être, Par exemple, CPU, je crois que vous êtes freeze. Votre, euh, votre process se retrouve freeze. Euh, ça va être vraiment à, à chaque contrôleur, à son comportement. C'est là le problème avec les C-groups, notamment. Du coup, si je lance... Euh, tac, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais du coup, si des... Est-ce que j'ai un docker qui tourne au moins Genre, est-ce que je peux lancer un docker Non, je l'ai pas, je n'ai pas le... Non, bon. Bon, je vous le lance après si j'ai le temps, parce qu'il reste que 12 minutes, en fait. Alors... En gros, pour manager les c vous avez vu, c'est juste un bad file system, où vous, pouvez, vous pouvez utiliser MKDIR, euh, RM, vous faites un RMDIR si vous voulez enlever le C-Groups, vous ne pourrez pas le faire s'il y a déjà des process dedans, il faut tous les enlever et ensuite vous pouvez faire un RMDIR. Et sinon, il y a euh, Finaise, Group qui euh, lui vous permet de créer des... enfin c'est juste une librairie C en fait pour euh, être un peu plus friendly. Et les six groupes, du coup, on va juste énoncer quelques règles. Alors, je vous présente start kernel en fait, qui est la première fonction qui est appelée quand le kernel se lance. Okay Et en gros, le, les six groupes sont lancés à l'initiation du kernel, donc avant, euh, normalement avant init. Euh, les six groupes, vous ne pouvez pas avoir un, un, au niveau des hiérarchies des choses qui se, qui se concurrent enfin, vous pouvez avoir plusieurs sous-systèmes, en fait. Vous, vous pouvez créer plusieurs euh, tri, donc voir, vous, je fais plusieurs MKDIR, en fait, dans par exemple CPU et memory. Mais ce qui ne peut être, pas être possible, en fait, c'est lier des process dans, des, dans les mêmes six groupes, en fait, mais qui ont des limitations euh, différentes. Okay par exemple, au niveau CPU, des choses comme ça. Et euh, je ne peux pas, euh, au niveau de la même hiérarchie, avoir un process qui est dans des sub-hiérarchies ou, euh, enfin, dans deux sous hiérarchie, okay il faut qu'il ne soit que dans une. Parce que par exemple, on prend memory, si je suis dans, un, dans une sous hiérarchie où j'ai une memory limite qui est plus haute que l'autre, ben là il va commencer à bugger, il ne va, va pas savoir choisir. Okay Donc ça, normalement, euh, vous prenez, je crois que vous prenez... c'est un retour d'erreur sur le write, en fait, que vous allez prendre. Les six groupes v2, en gros, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant qu'un seul mount, okay on peut euh, descendre à la granularité du thread, et euh, c'est à peu près tout ce que je trouve d'intéressant dans les six groupes V2. Mais par contre, sachez que ça, ça a regardé de très près, parce que ça va un peu casser les runtime des containers qu'on a aujourd'hui. Donc il va y avoir des gros changements au niveau Docker en interne. Normalement, nous, on est censé rien voir. Mais notamment, ça, c'est censé tout casser. Euh, maintenant, on va rentrer un peu dans la sécurité, OK dans, dans les containers. Donc en gros, ce que fait euh, Docker, c'est juste qu'il utilise... Euh, Enfin, déjà, pourquoi on fait de la sécurité en fait C'est parce que vous avez vu, vous êtes toujours sur le même host en fait. Il n'y a pas de la et un hyperviseur ou des choses comme ça. Donc en gros, s'il y a une faille de sécurité sur un syscall ou un, euh, au niveau d'un espèce ou d'un cgroups, vous pouvez faire des kernels exploits, ok, au niveau de l'host. C'est une light isolation, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si vous êtes dans un conteneur, vous arrivez à vous échapper, vous pouvez voir ce qui se passe dans les autres conteneurs, parce que vous êtes sur l'host. Okay l'host a le droit de tout voir, par contre, dans les conteneurs, non et dans les enfants aussi, pour... c'est incrémental. Et surtout que les containers, généralement, vous avez vu, vous voulez les lancer avec sudo aussi, et du coup, on a besoin de certains privilèges pour des choses, et ça, on pourrait enlever des capabilities pour les empêcher de faire des mantes, des choses comme ça. Justement, comment on peut faire ça en fait On va utiliser juste bêtement les features du kernel. Donc, par exemple, sec-comp, grsec, appartement, ou se-linux. Alors, je ne sais pas faire de se-linux, je ne sais pas faire de grsec, je sais faire un peu de cette comp. En gros, compte, il vous permet de filtrer les systèmes calls et de réagir en fonction... Euh, à chaque fois qu'il y a un système call qui va être appelé, on va réagir en fonction. Ça prend du BPF, donc en gros, c'est ce... Alors, c'est hard à lire. Hein. C'est euh, vraiment low-level. Moi je vous conseille, en fait le but c'est que la librairie seccombe, euh, vous n'avez plus à faire ça. Okay ça va être beaucoup plus simple, on va le voir juste après. Et en gros, vous attachez un, euh, un filtre sur, sur, euh, au niveau d'un Ok, Vous faites un PRCTL, donc vous allez attacher ce filtre de, de, de syscall sur un process en lui-même. Euh, alors c'est facile à vérifier euh, pourquoi je trouve les BPF très intéressants c'est surtout qu'ils sont vérifiés par le kernel okay donc tous les euh, tous les codes que vous allez écrire en, avec ce compte ces BPF, vous pouvez pas faire vraiment de loop avec ou des choses comme ça ils sont vérifiés par le noyau, ça c'est la fonction si ça vous intéresse vous cliquez juste sur verify c'est un lien, il vous amène sur cette fonction et vous pouvez, voir, vous pouvez auditer si vous êtes capable d'auditer ce genre de truc, moi pas euh, donc par exemple là, il vérifie euh, les instructions que vous utilisez, que vous n'utilisez pas des instructions qui n'existent pas, qui pourraient être liées à des failles de sécurité. Et en gros, comment ça marche avec comp, c'est très très simple. Vous faites un seccomp init, ok Donc ça, ça va être la réaction que vous allez faire par défaut quand vous recevez un syscall. Donc par exemple, là c'est un syscall que je n'ai pas loué, donc euh, en fait, tous ceux qui ne sont pas loués, je fais kill le process. Derrière, je rajoute des, des, des, des règles. Donc par exemple, euh, je vais allouer le, proc... le syscall mmap, donc memory map, et par contre je vais kill euh, ceux qui essayent de faire un fork. Alors, alors là c'est un peu bête parce qu'on a fait un scmp euh, act kill, mais bon, c'était juste pour euh, la, la présentation. Derrière je load ça, et normalement si je lance un fork, je me, euh, je me prends, euh, alors je sais plus le type d'erreur, c'est un système call error. j'ai oublié le code de retour, et ça je vais vous le montrer juste après. Ah oui voilà, c'est invalide system call. En gros, je prends un cordon. En gros, normalement, je suis censé avoir... Euh, c'est fait TMC. Donc là, j'ai le même code. Euh, à 2-3 trucs près, je peux allouer plus de choses. Donc j'ai les six groupes, le write, le MMAP. Le... Qu'est-ce que j'ai fait Je vous arrête. En fait, VIM a un truc bien. c'est c'est pas le mode inser... le, le mode C'est quelque chose qu'on pas Imax. Et du coup, euh, donc là je me crée mes règles, par exemple je vais interdire les gens qui font un fork, je vais allouer les gens qui font un open at avec l'argument par exemple read-only. Okay donc on peut vraiment rentrer au niveau des arguments. Okay donc là ça veut dire que le deuxième argument de open at, eh il faut absolument qu'il soit read-only, sinon je le kill. Je le euh, ta, ta ta ta, ta ta donc normalement ça c'est censé passer. Fork, du coup je vais le sortir. Tac. Euh, ta, ta, ta. Tac. Et du coup si je fais safe hello, je sais pas pourquoi je l'appelle appelé comme ça. Voilà. Je me, prends, je me prends un kill parce que j'ai fait un fork. Et j'avais désolé le truc. Et en gros, ça Docker vous le fait. En, euh, au niveau des filters d'action on peut, alors, il y a mieux qu'un kill, okay, on peut être notify, on peut laisser ptracer, en fait, donc, euh, le truc qui utilise ptrace, qui vérifie euh, à chaque appel, vous pouvez lui laisser la décision de le faire, euh, user notify, en gros, ça, c'était ce qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le fait de prendre la décision côté userland. ok, alors, le kernel va donner toute la stack de, de, du syscall qui a été exécuté de, généré par seccomp il la donne à un programme en user space et c'est pro, un programme en user space qui va décider de ça ça nous évite, évite d'écrire des drivers ou des choses comme ça Docker pour, euh, en gros lui il le fait en, sur son, normalement ça doit être le Docker démon qui, euh, qui le rajoute et en fait vous pouvez lui définir un profil json dans lequel c'est tous les seccomp et euh, les syscall que vous ne voulez pas non, normalement, la configuration par défaut, elle est plutôt clean et vous n'avez pas besoin de faire de votre propre configuration, c'est con. C'est vraiment si vous avez, à mon avis, vous créez vos propres syscalls, chose qu'il faut toucher le noyau pour ça. Donc par exemple, eux, ils interdisent des choses comme clone, justement, euh, question d'intéressant, effinite module, delete module, create module, qui sont par exemple, je veux créer un driver. Okay et du coup, dans un Docker, normalement, vous ne pouvez pas insérer un nouveau driver. Euh, C'est intéressant, sec -comp, ou tout ce genre de trucs, euh, pour la ressource limitation, tout ce qui est sécurité, euh, le Virtual Private Escape, pour vous éviter de sortir de, de containers ou des choses comme ça. Donc des syscalls qui normalement seraient censés vous aider ou qui auraient des failles de sécurité dessus, vous faites un, une règle, euh, règle SecComp et vous devrez arriver à vous en sortir. Du coup, chez Clever Club, pourquoi on n'a pas choisi d'utiliser les containers c'est parce qu'on trouve que l'isolation est beaucoup trop fine et que nous, on préfère tuner des machines virtuelles que, euh, avoir, et Enfin, ça nous, ça nous prend beaucoup de temps d'arriver à ça, d'avoir une machine virtuelle qui boot en 6 secondes, mais par contre, l'isolation est beaucoup plus forte. Okay et euh, notamment, ce que vous avez pu voir, en fait, c'est juste un process auquel on, juste, on lui met en fait, un bandeau sur les yeux pour éviter qu'il voit certaines choses. Ce n'est pas plus les Linux Container. Alors, pour aller plus loin, s'il me reste trois minutes, du coup, euh, vous pouvez regarder ce cone. L'idée, c'est d'utiliser les Intel SGX. Donc ça, c'est le lien vers le papier. Vous cliquez dessus. Euh, vous avez le lien des slides à la fin. L'idée, c'est... Les, les, les Intel SGX, c'est de créer des enclaves, en fait, des zones de mémoire qui ne sont pas gérées par le noyau, euh, par le kernel, pardon. Et du coup, ces zones de mémoire-là, elles sont chiffrées. Tout le code et la data que vous mettez, elles sont chiffrées. Et pour y accéder, vous avez besoin d'une clé. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que même une application qui upgrade, enfin, un malware qui arrive à upgrader ses privilèges, normalement, il peut voir partout. Okay là, le truc, c'est que comme c'est plus géré par le noyau, cette zone-là, eh il ne pourra pas regarder dedans. C'est une super feature qui est en train de sortir Intel, elle n'est pas fraîche, fraîche, fraîche, et du coup, il y a des gens, alors SCONE, du coup, ce runtime de, de containers, qui ont eu l'idée de mettre des containers dans des enclaves SGX. Les Unicernels, si vous voulez vous amuser, IncludeOS, os en gros, c'est l'idée de, on va merger votre application et le noyau, on va virer tout ce qui ne nous intéresse pas, et on va garder que le nécessaire. Le lien amène vers un papier. Si vous laissez les, euh, les Unicernels, je vous encourage d'abord à utiliser IncludeOS, c'est largement le plus complet, et c'est super simple d'en lancer. GeVisor. Alors, euh, Nicolas Delhoff a fait un super petit papier dessus. Je vous invite à le regarder. L'idée de Javizor, en fait, c'est qu'on réécrit un micro-kernel, et en fait, on réécrit tous les syscalls et des choses comme ça. Donc, votre application est lancée dedans, et en, en gros, elle ne va pas utiliser les syscalls du noyau, mais les syscalls de Javizor. Alors, pour moi, ça ressemble fortement à User mode Linux. En, euh, de ce que j'ai pu voir sur Internet, en gros, ils ne l'ont pas utilisé à cause euh, notamment de la licence qui n'était pas compatible avec celle de Google. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était un vrai plaisir de vous avoir donné ce talk, c'était une première ce talk-là. Euh, le QR code vous emmène en fait sur le lien des slides, sinon vous avez le lien ici si le QR code marche pas, normalement il marche. Vous avez mon adresse mail là, mon lien Twitter là, si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Et là, on a une minute pour des questions, est-ce que quelqu'un a des questions Plusieurs remarques, Flo Dohen, je prends tout. Non Bon, ben merci.